On n'a pas d'accès ici, mais ici, oui. Tu vois Amita, t'as quelque chose pour moi Oui. On a enfin réussi à libérer le peuple au Sud, mais le Nord a été totalement coupé de nous à cause du Pont du Roi. Maintenant, on doit porter le combat sur les terres de Pagan et libérer le Nord. Bon. Le pont est très bien défendu. Je pense que la Grande Porte peut résister à tous les types d'attaques. Oublie le C4 ou les explosifs habituels, ça ne sera pas suffisant, on se fera massacrer avant d'atteindre la porte. Et la mauvaise nouvelle J'ai un plan. Il Y a un convoi, avec des produits chimiques. Je vais te demander de prendre le contrôle de ce camion, de l'amener sous leur nez, et de faire sauter la porte. On pourra passer au nord. Et tu te rapprocheras un peu plus de Yuma. Alors, je me suis quand même pas mal rapproché de Yuma dans le dernier épisode, si je puis me permettre. Eh bien, c'est à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie, comment allez-vous 25 e épisode de notre aventure sur Far Cry 4, on est donc à Sanat, c'est reine de Sanat, on allait voir Amita. Hey Jay, tu te diriges vers le pont Ouais, mais je dois d'abord passer à intercepter un convoi. Laisse tomber mon frère, il y a un camion qui attend seulement qu'il emprunte à ses soldats. Je t'envoie les coordonnées Ce pont est un objectif majeur pour le sentier d'or Ne laisse pas Amita s'en attribuer les mérites On fait ça pour ton père Et pour tous les enfants bénis de Kira Ne l'oublie pas Ah ouais Jusqu'au bout il est en train de chier à la gueule d'Amita hein. Mais il nous a sauvé la vie n'oubliez pas J'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes contents N'oubliez pas le like évidemment habituel Le petit commentaire tout de suite Directement ça me fait toujours plaisir Et puis si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas c'est absolument gratuit alors vous pouvez payer également pour vous abonner, ça, ça me soutient financièrement, mais c'est encore un autre débat. Et euh, je remercie euh, également ceux qui le font. Il euh, y a de la compagnie ici, donc on va libérer le nord, ça y est, on commence enfin à, à rentrer dans le concret. Mais donc apparemment, voilà, on a une histoire de pont qui bloque les accès. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui lui arrive Il a l'air au courant de ce qui se passe. trouver la source du danger et mais Attention il est là Mais non mais Mais non mais tu sais pas que je suis là Tu n'es pas censé savoir que je suis là Mais qu'est-ce qui lui arrive L'intelligence artificielle sur ce jeu euh, elle, elle fout en l'air un peu des fois des, des choses hein. Merde. Parce que là par exemple Là il va m'empêcher de faire ça correctement quoi. Il, il aurait pas dû venir lui Il aurait pas dû venir Alors n'oubliez pas que mon On ma nouvelle est arme on n'a pas de silencieux donc on va devoir faire ça au fusil euh, Au pistolet Voilà Terminé, pesé, remballé euh, Montez pas dans la voiture surtout hein, Sinon on est dans la merde Bon il faut que je leur vole le camion citerne tout simplement Donc on peut y aller à la one again hein. On doit le capturer Donc jusqu'ici pas de problème euh... Ah Ah oui il faut pas qu'il se fasse détruire aussi Bon c'est bien ils me voient pas ça me aveugle. Euh... Ah je peux passer par là-bas, regardez. Regardez hein. Voilà. Ça c'est du génie ça. Ça c'est du génie. Et là, normalement. Si tout se passe bien. Voilà, on va pouvoir escalader par ici. C'est ingénieux, c'est ingénieux, je sais, merci. Ça a pas du tout été pensé pour, hein, voyons. Hein. <rire> Hop alors, je vais quand même prendre la bonne habitude de garder le pistolet à la main du coup. Parce que même si je me fais cramer, l'avantage du silencieux c'est qu'ils savent pas forcément où je suis. Donc euh, même si je me fais cramer au moins euh, voilà. Mais euh, on va se mettre très très bien avec ce mitraillette par contre, hein. pour euh, allumer tout le monde, euh, ça va être absolument parfait un sniper peut-être, non OK, en vrai de vrai, je suis même pas obligé de les tuer, je pense. Tout à fait. Allez. Salut les losers. Allez ah salut bah, J'ai le camion, je roule vers le portail Bonne chance mon frère, il s'étrangle avec Ah Ça c'est embêtant ça Allez salut Alla one again Bon, là il faut juste prier Tunnel de Docula, très bien faut juste prier pour pas qu'il détruise mon camion parce que je peux pas faire grand chose là Hop, voilà Je peux pas faire grand chose Ah j'avais pas capté que ça tournait ici. Oh, salut Voilà, très bien. C'est de la bonne musique en plus là. Hein. De la bonne musique locale. Là, dis-moi que ça passe. Bien sûr. Bien sûr. Ah, ils ont fait des barrages à la one again. Hein. Voilà, ça ça dégage. On en profite. Ouais, des tonneaux explosifs. Euh... Ah, ça c'est un petit peu gênant ce qui vient de se passer. Le camion il arrive à la moitié de sa life J'aime pas trop l'idée On voit rien On va se prendre un Non c'est bon tout va bien Alors toi Hop Tu vas pas vu venir celle là hein. Allez direction Le pont La porte Je ne sais quoi là Ok j'imagine c'est bien par là Détruisez les portes avec le camion citerne Attention Revolution Viva la libertad Ah bah on n'y est pas encore on n'y est pas encore Hop ça dégage Bande de nulos Bande de nulos Ah oui niveau propagande ça y va ici hein. Allez Le pont du roi Hop ça c'est cadeau Let's fucking go Libertad Pardon J'ai pas dû comprendre là Ah ok Ah ok Sécuriser le complexe J'arrive t'inquiète Le seul problème là c'est qu'on a un mortier qui va nous euh, Casser la gueule Et des alarmes qui sonnent C'est surtout ça le vrai problème Allez Bon on peut rien faire furtivement Il faut qu'on y aille Alors le jeu me prank parce que je peux pas faire ce que je veux visiblement là euh, J'arrive pas à être Mobile Comme je le souhaite Voilà Allez à ma queue là Allez salut les nulos Merde Ça c'est gênant Voilà C'est gênant oh bah, Qu'est-ce que vous faites là Elle est vraiment bien cette arme Elle est vraiment bien cette arme J'ai bien fait de l'avoir prise En vrai de vrai ah ouais Ça va Je me suis emparé du pont. Je te connecte. Compris, Edge. On arrive, mais des hommes de la garde royale se dirigent vers toi. On n'arrivera pas à temps, mon frère. C'est à toi de les arrêter. <rire> qui est poulette Appelle-moi Tchis. Enfant de Kira, Edge Gale, le fils du grand Mohan Gale, a pris le pont qui coupait notre cher pays en deux. Il a frappé au nom de Kira. Et désenclaver le nord J'invite tous nos vrais frères de foi à se soulever Et à rejoindre notre combat Pour sauver notre pays Et sauver notre mode de vie Alors C'est un petit peu gênant là C'est un petit peu gênant ce qui se passe Euh Ok c'est très gênant, je sais même pas où il est le mortier Alors niveau munitions je suis dans la merde en plus hein. C'est un plaisir C'est un, un grand plaisir Bah je suis dans la merde en fait Hop ça dégage Voilà Oh c'est bon j'ai des collègues qui arrivent Magnifique Les premiers collègues arrivent Ok, il me reste 3... Euh... Il me reste 3 seringues. Ok, il y a un masto. Il y a un masto, mais moi, je m'en bats les steaks des masto J'ai ce qu'il faut. Il y en a, mon ref. Voilà. Allez, hop. Ça dégage. Et je ne plus te voir. Euh Il me faut des munes. Le sentier d'or est arrivé au pont. Et ils sont prêts à t'aider. Va les rejoindre, mon frère. Ouais. Et sois fier de ce que tu as fait. Ouais Rencontrer les rebelles. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Attends. Ça va bien se passer. J'arrive. J'arrive. Il faut juste des mûnes là. Hop, le feu ça brûle, n'oubliez pas. Let's go Aj, fils de Mohenge. Le pirate a une dette envers toi. Avec toi aux côtés de sa balle, les dieux recevront à nouveau la gloire qu'ils méritent. Merci. Oh, let's go ah je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Une clé pour le nord. Là, on commence à... Voilà, on commence à... à... Bonsoir. Voilà, ça commence à devenir assez intéressant. Compétence, compétence, messieurs, dames. Euh... Vitesse de rechargement de toutes les armes. Hop, ça c'est fait. Euh... Seringue de concentration. Euh... Voilà, je m'en fous. Augmente le temps passé sous l'eau, vas-y, comme ça je débloque tout ce qu'il y a à gauche, comme ça il manquera plus que là-haut le tigre. Très bien, voilà, on s'en fout. Euh, pas mal, pas mal, et eh bien voilà, ça y est, on commence à. On a conquérir le pont du roi, on va pouvoir, et euh, eh bien, continuer euh, nos, nos, ça nos péripéties. Aller. Ça va les refs Ça va Ça va les refs Ça va Très bien. Ça va Très bien. Ça va Très bien, tout le monde s'en branle. Euh, bon, moi je récupère des munitions, et ça c'est plutôt pas mal. Euh, en vrai. Nouvelle quête de Longinus. Ah, le retour de Longinus. On a également Sabal euh, qui veut nous voir. Qui veut nous voir en terre inconnue déjà. Il est fou lui. Il est complètement fou lui. Eh bien, écoutez les amis, on va re-chiller un petit peu avec la euh, le clocher et l'avant-poste qui suit derrière. On va se faire ça les amis. Ça va être très très bien. A noter que attention du coup maintenant, les prochains avant-postes qu'on va euh, qu'on va développer débloquer dé dé dé pardon, les prochains avant-postes. Pourront être repris par les rebelles Enfin par le, le gouvernement je veux dire Puisque ben, on est plus en terre euh... Voilà là on est en terre inconnue donc euh... C'est pas safe du tout euh, Comment je vais faire moi là Ça pue la merde déjà le nord Dis moi que je meurs pas là Dis moi que je meurs pas Ok. okay. Bon les amis ça c'est une bonne chose de faite Donc on va faire le clocher ça va nous permettre de voir euh, un petit peu Un petit peu mieux Le clocher le petit avant poste également Qui, euh, qui nous attend et puis euh, ça va être plutôt, plutôt pas mal. Donc euh, Yogi, Regi euh, de nouveau dispo. Sabal, nouvelle mission. Et puis euh, Longinus également qui euh, nous attend. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va récupérer euh, les feuilles rouges qui traînent. Qui vont nous permettre encore une fois de faire des seringues de survie. C'est vrai que ça c'est vraiment euh, des superbes seringues à confectionner en vrai. Hein. Ouais, tac, tac. Voilà, je suis au max, c'est parfait. C'est euh, parfait, allez on avance, on se promène, on se balade Du coup on n'a pas, euh... ben, pas la map encore en bas à gauche Évidemment, puisque du coup c'est de la découverte Et c'est plutôt chouette Vous entendez la voiture C'est des copains, c'est bon, tout va bien Dépôt de munitions royales Oh attendez, tu me plais là Tu me plais Ah bah ben, on arrive au niveau du, euh, du clocher en plus, c'est parfait euh... Ah c'est là en fait Oh Oh Bouge pas Voilà ça c'est fait Et si je dis pas de conneries J'ai débloqué une nouvelle arme Je crois ou un truc Confection, non, compétence Je crois que j'ai débloqué un truc, non Oh Offre une part de santé supplémentaire, on a débloqué la On a fait la mission Sans le faire exprès, trop bien, ok, trop cool euh, Mais je crois que j'ai débloqué en, en, en détruisant Le, le convoi, j'ai débloqué une nouvelle arme à acheter je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça en off Bref, je raconte ma life Non mais non! Voilà. Respecte-moi quand même. Bon, bah, on a pas de munitions, c'est parfait. C'est juste nickel. Et on va pouvoir avoir une cinquième barre de vie. Euh, au lieu de 4. Et ça, c'est juste parfait. Parce qu'on va en avoir besoin. Euh, et pour cela, il nous faut juste encore quelques points de compétence, évidemment, à débloquer. Euh, mais euh, vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Et donc là, on peut pas monter là. Hein. On se fout de notre gueule, c'est ça? D'accord. Bon, ben bah, je vais trouver un moyen de monter. Et puis je vous retrouve juste après. Parce que ça va être long. Oui, détruis leur camion. Trop démunis pour riposter. Bientôt, ils ne pourront plus attaquer. Bon, bah en tout cas, c'est du vrai parcours de Yamakasi là que je suis en train de, de, de, de faire depuis tout à l'heure. Ok, il y a un sniper apparemment. Attends, j'ai vu un viseur laser me pointer là. Ok. Bon, là on est vraiment en zone hostile. hein Là on est en zone hostile, le sniper en question Il est là, très bien Oh my god Ah ouais ils ont tout détruit Ils ont aucun respect quoi Aucun respect, bon on peut passer par là Très bien Ok ben, On est pile dans la tour et ça c'est plutôt pas mal En vrai Ok Mais c'est super facile Les mecs ils sont à l'extérieur Et je suis directement dans la tour Let's go c'est bénef Allez ça part ça régale en fait oh, Putain Bon bah voilà Je me disais que ce serait pas si simple non plus mais bon Tant qu'ils détruisent pas la tour moi ça me va euh, Alors attendez bougez pas parce que là je suis plutôt pas mal Alors le sniper Voilà Voilà, pas du tout D'accord Oh tu vas pas me prendre le chou toi hein. Voilà, 4 hein. balles à un moment donné euh, ça suffit les conneries hein. Il est où l'autre Je sais pas Allez hop Douter de Pagadmin c'est commettre un acte de haute trahison Eh ben d'accord Eh ben d'accord euh... Ah, il, il a l'air un petit peu débordé, le, le bonhomme en bas là. Hein. Euh, comment on monte là ici Tac, tac, tac. Ah bah ici là, tout simplement. Voilà, ici, parfait. Qu'est-ce qui lui arrive Eh, ah, je suis connu comme le Loup Blanc quand même. Hein. Je suis connu comme le Loup Blanc. Hop, on fait une petite lecture. Le paiement, très bien. Merci beaucoup. Et eh ben c'est parfait, ça régale, on pirate le signal Ce qui est assez intéressant c'est que j'ai regardé un reportage récemment Ça m'a un petit peu euh, troué le bec, le bec Parce que je vous parlais beaucoup en fait, surtout à l'époque quand c'est sorti Comme dit Far Cry 4, ça me faisait beaucoup penser à la Corée du Nord Mais c'est vrai que malheureusement, en vrai de vrai, il y a beaucoup de pays, je ne savais pas Qui sont face à des euh, guérillas, ce genre de choses quoi Donc le peuple qui se révolte contre... Euh... Enfin c'est même plus une révolte hein et Parce que euh, pseudo dictature ou dictature Et, et en fait je, je, c'est vrai que je savais pas Mais il y, y a beaucoup de pays euh, qui sont concernés par ça Et c'est grave quoi C'est grave, c'est triste Et soutien à tout le monde parce que c'est pas facile euh, Choisir son camp entre guillemets Et, et en fait c'est typiquement ça quoi Far Cry 4 tu joues à un jeu Mais ça, ça actuellement pendant qu'on parle Il y en a qui sont en train de faire ça dans la vraie vie Pour euh, plusieurs, euh, plusieurs choses quoi tu vois C'est assez amusant Par contre c'est un chevalier lui ou J'ai dit quoi J'ai dit c assez, c'est assez quoi J'espère que j'ai pas dit une bêtise. Des fois, je parle plus vite que je ne le pense. Donc, euh... Par contre, j'aimerais bien récupérer le bison en bas. J'en ai besoin. Donc, on va y aller direct. Si ça dérange personne. Aïe! Voilà. Voilà. Aïe! Voilà. Et puis, écoutez, euh, on va le dépecer hein, directement. Merde. Oh, ça, c'était cadeau. J'étais un petit peu fâché. J'ai voulu euh, tirer mes petites balles. Voilà le yak Et avec le yak, je vais pouvoir confectionner de nouvelles petites choses. Euh, et notamment, notamment, confection. Sac d'armes de lancer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ou sac d'appât Non, franchement, les couteaux de lancer, il a rien de mieux. Parce que j'utilise beaucoup de couteaux de lancer. Hein. Et en plus, excusez-moi, mais on transporte également plus de grenades et de cocktails. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, maintenant, il faut du dole. Et le dole... On en a super facilement et c'est chouette Bon là on a des, des petites missions secondaires On a surtout un avant poste à côté que j'aimerais euh, conquérir directement Donc hop je vais le pointer sur la carte Mais Il y a des ennemis là qui n'ont pas capté qu'il y avait euh... Il est débile ou quoi Il a pas capté qu'il se passait quelque chose là ou Complètement con lui Il est complètement débile Monsieur Vous avez pas vu que derrière vous j'ai semé la zizanie Ah bah oui bah je me disais bien que vous n'aviez pas vu c'était pas la peine de crier non quand même Allez on voit la fumée derrière euh, Moi je serais tenté d'y aller à la Yamakasi C'est possible là de de s'accrocher Non vas-y c'est bon ça m'a saoulé Mais j'aimerais quand même garder la hauteur J'aimerais quand même garder la hauteur euh, Mais je pense que là ce sera pas trop possible Ouais J'ai compris Voilà bon on aura quand même de la hauteur je pense là Oui magnifique Parfait J'entends des loups J'entends le loup, le renard et la belette. Ah, ça c'est un petit peu gênant parce que je n'ai pas de mitraillette. Wouah. Wouah. Wow. Je suis mort. Je suis carrément mort. Je suis carrément mort les mecs. Non, c'est bon Ah non, parce qu'il faudrait pas m'attaquer pendant que j'ai fait l'avant-poste. Il y a deux alarmes, euh, j'ai vu avant. Hein. Euh... Je suis dans la merde un peu, non <rire> Ah oui, je suis dans la merde. Ouais, il faut que je m'en occupe avant. Hein. Oh Ça va Ça va je m'attendais à pire. Mais c'est vrai que mon pistolet. Ah. Il est pas dégueu. Attends. Je suis mort. Ah. Eh. On se détend, hein. Excusez-moi, là je suis concentré, je parle plus, ça y est. Allez L'avant-poste Deux alarmes A confirmer, on a la hauteur. Il va pas être compliqué l'avant-poste. Voilà, déjà je l'annonce. Il va pas être compliqué. J'ai une alarme là que je peux pas voir. Euh... Ah, il va peut-être pas être si facile que ce que je croyais. Mais euh... why not? Ah, l'autre alarme elle est derrière. Ah oui, je suis dans la merde. Faudrait que je puisse monter là. C'est possible? Oui, je peux monter. D'ailleurs, j'espère que vous buvez du thé devant cette vidéo. Sinon, je vais vous démonter. <rire> oh, je suis un poète. Euh. Là l'alarme inaccessible Là l'alarme inaccessible d'accord Et il y a un chien bien sûr euh, Est-ce que je me prendrais pas La petite seringue de survie Pour voir si j'ai pas loupé quelqu'un Ok il y a un mec qui est planqué Là dedans Sinon j'avais localisé tout le monde Ok, euh... okay. Bon j'ai l'alarme là L'autre alarme je peux y pénétrer Bah tu sais ce que je vais faire Regardez Regardez bien Parce que ça va aller très vite Ça va aller très vite Ah voilà Eh bah je suis mort Euh Ah Très bien ça Très bien ça Ah Attendez lui il rentre. Ok. Attendons un petit peu. Parce que si monter les escaliers euh, c'est chiant. Oh Il est en train de descendre les camarades. Moi je ne sais jamais ce que ces types faut faire. Même pas à nos pieds de l'ennemi. là. Par un mot. Là au moins je suis tranquille Là au moins je suis tranquille Euh pff, putain Ok c'est bon J'ai une alarme là Ok Ok Encore une alarme Attends mais lui il fait le tour euh, combien de fois frère Ok je suis dans la merde Là il va voir le cadavre à l'intérieur il va voir le cadavre à l'intérieur. Il faut absolument que je shoot l'alarme. Oh oui. C'est bon. Oh putain. La chance. Parce que là, il va voir le cadavre. Mais il aura pas le temps. Parce que vous savez ce qu'il va voir d'abord Vous savez ce qu'il va voir d'abord Moi, je vais vous le dire. De vous à moi, de moi à vous. Que va-t-il voir en premier Eh bien, il va voir la mort. Voilà, messieurs, dames. On va faire ça. Ils vont rien cramer. Ils vont rien cramer, mon pote. Oh, monstrueux! Monstrueux! Allez, let's go. Let's go. Bon, il reste plus que le chien en vrai, hein, mais. Euh... Voilà quoi. Putain, mec. Le premier avant-poste que je gère genre euh, à fond les ballons quoi Sans que personne n'ait jamais rien vu oh, Trop fier N'oubliez pas le like les amis J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo Et si ce n'est pas le cas le dislike L'abonnement le commentaire surtout j'ai hâte de vous lire J'aime beaucoup vous lire vous le savez Et pour le référencement évidemment je ne vous le cache pas Que ça fait énormément de plaisir Mais bon ça reste du Far Cry 4 Donc dans tous les cas référencement ou non Voilà vous savez que c'est juste que j'aime vous lire J'aime voir vos messages et puis, euh, et puis, voilà, par contre... Où est... Ah, elle est là, l'affiche. Hop Ça dégage Allez, à demain, 16h, les amis, plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde.